Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Stéphane, chasseur immobilier. Une nouvelle vidéo avec une recherche le bon coin, euh, une vidéo qui va s'adresser davantage à vous qui êtes totalement débutant, un pur débutant dans l'investissement immobilier. Alors vous avez peut-être une, une idée, une idée qui a germé sur l'immobilier, c'est-à-dire vous avez compris que c'était, ben voilà, ça reste un, un, une valeur refuge, que ça prend de la valeur dans le temps quand c'est bien placé, que ça contribue à votre enrichissement euh, dans la durée. Euh, à, à générer une source de revenus alternative à votre activité principale, à transmettre un jour, à vous sécuriser, peut-être à y vivre euh, à, à une période de la vie. Euh, bref, l'idée de l'investissement locatif est venue à votre esprit. Et là, et, et, donc, félicitations déjà. Et là, vous allez vous mettre en recherche. Et ce qui vient le plus communément en tête, vu que ça fait peur l'investissement, ça va être le fait de se sécuriser au maximum en investissant dans une grande ville. Alors, Paris est un bel exemple, mais les, les 20 plus grandes villes de France, ben Lyon, euh, Bordeaux, Strasbourg, euh, Toulouse, etc. Et pour bon, vous sécuriser. Bon. Donc ça, c'est ce que vous avez en tête. Il, il faut savoir, déjà, c'est le premier enseignement qu'il existe un fort déséquilibre aujourd'hui entre la demande de, de biens d'investissement, qui est écrasante de la part d'investisseurs, en fait, et, et l'offre euh, disponible sur le terrain qui est plus faible que la demande, donc vous avez compris, ça crée un déséquilibre. Euh, donc, donc ça, c'est la première chose que vous devez avoir en tête, et c'est ce qui peut expliquer notamment que vous n'y arriviez pas. Euh, et, et donc, moralité, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver Eh bien, ça peut être le fait d'ouvrir le champ des possibles, de sortir des grandes villes et d'aller, pas forcément au fin fond d'une campagne où il n'y a absolument personne, mais des villes petites ou moyennes. J'ai pris un exemple, c'est la ville d'Auxerre. Alors, pourquoi Auxerre C'est une ville qui est chère à mon cœur, puisque c'est la ville de ma naissance, où je suis né en l'an 1975, je vous laisse calculer à partir du moment où vous regardez cette vidéo, et en fait qui est une ville euh, donc moyenne, à laquelle on ne pense pas spontanément si vous habitez euh, Paris-Lyon ou autre, qui justement est une ville quasiment à mi-distance, plus près de Paris que de Lyon, desservie par l'autoroute, euh, il y a des, des, des sièges d'entreprise, il y a des établissements universitaires, il y a de la vie, il y a du tourisme aussi, Bref, il existe un vrai marché, une demande locative. Euh, et donc, bah, voilà ce qu'on peut euh, essayer de chercher sur le bon coin. par exemple. J'ai mis, vous voyez, la ville d'Auxerre et des ventes immobilières avec un plafond de prix à 150 000 euros. Là aussi, est, euh, bah, voilà, les taux d'intérêt étant bas, ça, ça augmente votre capacité d'emprunt. Après, il y a des conditions aussi qui vont venir resserrer euh, les conditions. Euh, ça, c'est les, les, les, les, les lois bancaires qui fluctuent. Et donc, 150 000 euros, ça reste un montant pareil qui est rassurant. Euh, on, peut, on peut faire moins, mais là, pour l'exemple, on va regarder ce qu'il y a. Donc, il y a 180 biens à vendre dans la ville d'Auxerre, euh, dans Lyon, en Bourgogne, euh, avec un prix inférieur ou égal à 150 000 euros. Je lance la recherche, s'il veut bien pour voir un peu ce qu'il sort, ah ben voilà, c'est déjà, déjà parti, et donc vous voyez, donc, donc voilà l'idée, et la ville d'Auxerre, c'est un exemple, mais vous avez compris qu'il existe des villes moyennes ou petites, euh, bah, partout y compris là où vous êtes sans doute, euh, donc voilà c'est un peu l'idée de la vidéo. Le premier, le premier bien qui sort c'est un studio, vous voyez, euh, un studio à 108 500 euros, on va essayer d'aller voir, il indique urgent, donc de la part d'un vendeur ça, ça peut être intéressant, euh, parce qu'il est peut-être pris par le temps, ou il vend bah, parce qu'il y est contraint, vous voyez, ça peut être bien pour vous, investisseurs, que de vous intéresser à ce genre de choses, si euh, c'est urgent. Euh, on regarde les photos, euh, vous pouvez voir que, euh, bah voilà, c'est un, un, un bien, alors c'est marqué 3 pièces 60 000 euros, euh, il voilà, y a une cheminée, il y a du parquet, euh, si je peux défiler, on va voir les autres pièces, il est un peu lent, mais on va y arriver. Ça arrive sans doute, voilà, une autre pièce, vous voyez, la photo du milieu. On, on devine que c'est une chambre et on, on voit, vous voyez, le, le mur fait une petite, euh, une petite avancée. Est-ce que là, par exemple, cet appartement, on peut recréer une cloison pour en faire une chambre et augmenter le potentiel locatif Ça, c'est des choses toutes bêtes, mais qui peuvent tout de suite faire basculer le loyer d'un T2 à un T3 avec une chambre indépendante. Vous, vous avez créé de la valeur et si les travaux, ça c'est un autre point... Si vous êtes débutant qui vous fait absolument peur, une raison d'ailleurs qui fait que beaucoup vont dans l'immobilier neuf pour s'affranchir du, du, du, du sujet des travaux, bah, ce qui est à mon sens une fausse bonne idée, puisque des travaux, ça reste léger, ça reste du rafraîchissement. Là, l'appartement est en bon état. et Donc, si vous vous entourez bien avec des, des, des artisans sérieux, vous pouvez tout à fait, avec des travaux légers, et bien créer de la valeur. Voyez et donc, ce bien, euh, si on regarde l'annonce, le, le, Audrey, au serre-centre, quartier cathédrale, grand 2/3 pièces de 60 mètres carrés. Vous voyez, donc, à mon avis, ça c'est initialement un T3. On a ouvert une cloison et on l'a transformé en grand T2 avec un grand volume. Vous, investisseurs, vous avez plutôt intérêt à recréer une pièce, une chambre pour le coup, pour, pour, pour valoriser le, le loyer. Vous voyez, un T3 se louant plus cher qu'un T2. Et le fait de le meubler. Autre, autre élément, va améliorer votre fiscalité en évitant de vous alourdir votre, vos revenus fiscalisés actuels, vous voyez, votre revenu imposable actuel. Donc, dernière état d'une petite copropriété, Donc, ça, on peut en déduire que les charges sont faibles, c'est un autre point important. Ce, ce, ce premier bien qui sort, bah, me semble intéressant. Vous avez un simulateur là, qui vous indique que vous n'êtes pas loin des 7% euh, brut, donc bah, euh, le fait de le meubler et de le décorer peut augmenter cette rentabilité, et vous êtes déjà là avec un, un bien, j'allais dire un petit bien, un bien raisonnable euh, améliorable, qui a du potentiel, qui est déjà euh, qui se prête bien à l'investissement pour un débutant euh, quelque chose d'intéressant vous voyez, donc ça c'est un exemple tout bête de quelque chose qui peut déjà euh, j'allais dire approcher l'autofinancement, donc ça c'est un critère important pour vous voire vous demander un apport mais raisonnable et surtout avec un bien qui ne présente a priori pas de risque, je n'ai pas visité, mais vous voyez, le risque est faible. Et si on descend encore un petit peu, je voudrais vous montrer un autre type de bien différent, toujours dans cette même recherche, de biens inférieurs à 150 000 euros. Vous pouvez souhaiter diversifier avec des appartements plus grands pour viser une colocation, par exemple, mais j'ai aussi repéré plus bas dans cette page une autre chose intéressante et qui est radicalement différente de ce qu'on vient de voir c'est l'exemple d'une petite maison. Alors là aussi, on peut se dire, une maison, euh, est-ce que c'est possible d'acheter une maison avec un, un budget aussi faible Eh bien, regardez, vous voyez, à moins de 100 000 euros, je, je vois une maison, là aussi, alors c'est indiqué, maison 3 pièces, 53 000 euros. Donc ça peut être, euh, ça, ça pose question, donc à voir, mais en tout cas, 92 900 euros, une maison de 3 pièces. Donc on peut regarder dans le corps de l'annonce euh, ce qui est indiqué. Et là, on peut voir déjà sur les photos, c'est peut-être simplement, euh, voilà, maison 3 pièces, cette jolie maison à rénover, euh, rez-de-chaussée, d'une entrée, alliétage, palier et chambre, donc a priori c'est une, une, une maisonnette, on va dire une petite maison, euh, voilà de, de 53 pièces, l'équivalent d'un petit étroit et là on voit qu'il y a des travaux, alors attention, ça aussi ça peut vous faire peur, vous voyez du papier peint euh, décollé, du sol peut-être à revoir en lino, des fils électriques sur le sol, euh, des fenêtres qui sans doute sont dans le même état, donc en, en simple vitrage donc à changer, donc tout ça, ça représente un budget travaux effectivement mais là encore ça ne doit en aucun cas vous freiner puisque c'est même une bonne chose, ça peut valoriser le bien immobilier, ça peut vous générer en face une euh, ben, un, on appelle ça un, une dette en fait une, une dette fiscale, un déficit foncier ou en tout cas une charge, voilà c'est le terme que je cherchais une charge qui va venir effacer, effacer le loyer que vous allez encaisser et donc participer à votre optimisation fiscale, vous voyez donc cette chose là Certes, c'est à rénover, c'est du rafraîchissement, ce ne sont pas des travaux lourds, il n'y a pas de, il y a pas de, de, de mur porteurs à abattre, il n'y a pas de gros chantier à réaliser. Et vous vous retrouvez avec une maison, peut-être tout compris, euh, maison euh, frais de notaire, travaux, euh, mobilier, si, le, le cas échéant, vous êtes dans une enveloppe totale à 150 000 euros pour un bien qui, là encore, peut offrir de l'autofinancement selon la durée de l'emprunt, selon le montant de votre apport. Et là, vous, vous retrouvez avec une maison, ce qui diversifie également, avec manifestement quand même des avantages, une vue sympathique, peut-être un petit cabanon, un jardin, tout ça, ça a de la valeur aujourd'hui. Toutes les maisons avec un extérieur ont pris énormément de valeur, euh, Donc vous, vous, c'est une, une façon de sécuriser également votre achat puisqu'on dit qu'il faut penser à la revente avant même d'acheter. Vous voyez Donc voilà deux, deux exemples concrets dans une ville moyenne qui, où il y a un marché, euh, appartement où on peut créer une pièce, maison on peut créer un, un, un, une charge euh, travaux a priori facile à louer, ça se teste aussi mais si, voilà, si, si vous avez des craintes, en tout cas, bah, ôtez-vous ces craintes, et il faut vous lancer dans la pierre, puisque dans la durée, c'est ce qui marche le mieux. Et si vous avez peur, bah, faites-vous accompagner. Euh, euh, ne demandez pas à votre entourage, qui souvent n'a jamais investi, mais entourez-vous de professionnels ou de gens qui ont déjà investi, et vous allez pouvoir comme ça mieux voir le potentiel, et puis surtout, ôtez tous vos freins et vos, et vos, et vos peurs, puisque c'est souvent ça qui fait que l'investissement ne se fait pas, l'investissement n'étant jamais quelque chose d'urgent. Donc, on peut laisser filer comme ça les, les semaines, les mois, les années, rien ne se fait. Ben, C'est quelque chose de dommage quand vous avez ce genre de produit qui est tout à fait euh, abordable et qui, à, à mes yeux, avec l'expérience que j'ai, ne, ne présente pas beaucoup de risques. Voilà Voilà pour ces deux exemples. Euh, Je n'ai pas bien lu la petite annonce. Voilà, palier d'une chambre dépendant. Ces petite véranda. vous voyez, ça peut être quelque chose de tout à fait attrayant pour une famille aussi, une famille qui cherche à se loger et qui n'a pas besoin d'un de, de, de, palace, vous voyez euh, 3 euh, pièces à 53 m dans une maisonnette peuvent, peuvent suffire, peuvent convenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ces deux exemples ou cette thématique vous a inspiré des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires ci-dessous. À aimer, si aimer cette vidéo si c'est le cas, à la partager et à vous abonner à la chaîne, puisqu'il y aura d'autres exemples comme ça de recherche que je vais lancer sur le Bon Coin dans différentes euh, euh, zones de France pour vous montrer des exemples concrets de ce que vous pouvez faire. Voilà. Et dernier point, si vous voulez indiquer votre mail dans le lien qui est ici-dessous aussi, c'est la façon de rentrer en contact direct avec moi. Voilà. Merci. À bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.